Voilà, ça a fini par éclater, ça a fini par savoir, c'était bien ce que Filippo disait, que Mélenchon a un accord avec Macron. Salut, c'est IT Ross, j'espère que vous allez bien. Alors, hier soir, il y a eu la, une Mélenchon qui est venu sur BFM TV, donc hier soir, on est aujourd'hui, on est le 20, donc le 19. Il est venu sur BFM TV, c'était vers le soir, vers 8h, ou, ou un peu plus tôt, qu'importe. Euh, venir dire qu'il fallait absolument euh, euh, ne pas voter pour Marine Le Pen parce qu'il a les ordres de Macron et donc en faisant sous-entendu qu'il fallait donc voter Macron parce que si tu ne votes pas Marine Le Pen forcément tu vas voter Macron mais malin comme il ne veut pas trop se mettre son parti à dos et se prendre des pierres et se faire insulter donc il a dit mais je ne dis pas non plus qu'il faut voter Macron parce qu'il essaie de ménager le chaud à la chèvre jusqu'à présent et dans l'émission je dis bon ok d'accord c'est un connard mais enfin bon voilà. Et d'un coup, il commence à dire oui, il peut comme ça, en prêt euh, au législatif. Si j'ai beaucoup de députés, chose qui arrivera jamais, hein, c'est une connerie. Il le sait même lui-même. Hein. Jamais son parti aura, aura le, s'appelle, le, le, le, appelle, le de autant de députés pour les faire élire le premier ministre parce qu'il veut passer premier ministre. Le mec. Donc voilà, c'est ça l'accord qu'il a avec Macron. Il a dû se dire, si tu fais en sorte de parler à, aux abstentionnistes et à ceux de ton parti pour dire qu'il faut voter pour moi, je te nomme premier ministre. Comme ça, tu es bien payé, tu es tranquille. Et, euh, et en même temps, comme ça, je t'efface les procédures de, ju, de judiciaires que tu as contre toi. Rappelez-vous ce qu'il avait eu quand ils ont perquisitionné chez lui. Parce que, jusqu'à présent, est dans l'émission, donc il parlait comme ça. Déjà, ça, même le journaliste, pourtant, qui est un macronien, qui est une pourriture de la pire espèce, comme tous ceux de BFN TV, le regardait d'un air qu'on peut dire oh, Qu'est-ce que tu chantes, toi Te faire élire Premier ministre. Surtout dans le gouvernement de Macron, un gouvernement qui est aux antipodes de, de ses convictions et, et de, de, de ce qu'il veut. En gros, lui, c'est un genre de quoi, d'anarchiste de, communiste. Hein. Et l'autre, c'est un mondialiste euh, capitaliste. Donc, <rire> c'est vraiment à mourir de rire. Quand déjà, voilà, il ne comprenait pas trop où il voulait en venir, le mec. Même le journaliste, hein, qui est un macronien à mort, une pourriture, c'est un peu un gros, là. Il, il le regardait comme vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il chante Mais d'un coup, il lui a sorti dans l'émission. Et là, ça a été le... Oh, il s'est mais Là, ça s'est dévoilé. Le journaliste lui a dit, mais attendez, M. Mélenchon, euh, au soir même du second tour, quand vous avez perdu, vous avez eu un appel tout de suite de Macron et vous êtes resté deux heures au téléphone avec lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit Écoutez, Mélenchon, ça indique a l'habitude de parler, de, de, de, de parler à tort et à travers, d'ouvrir sa grande gueule les jours malin. Il est resté. Il a eu un blanc il savait plus où il était le type. Il est resté bloqué, mais alors bloqué. Il était tétanisé. Il a eu du mal à revenir dans la conversation. Que même le journaliste l'a vu. Il a fait non, non, non. On a parlé de tout et de rien comme ça. Oui, c'est ça. Le soir même des élections, on a parlé de tout et de rien. Ils ont parlé de la pluie, du beau temps. Euh, ils ont parlé de qu ce qu'ils avaient mangé hier soir. Il euh, faut arrêter les conneries. Et, et après, ils ne s'avaient plus bafouiller Ils disaient, oui, non, je répète, il n'y a aucun accord avec moi et Macron. Il n'y a aucun accord avec moi et Macron. Non, mais tira, il à le faire croire à d'autres. Donc, le parti de Mélenchon, était fini. Il est foutu, il n'a plus aucune crédibilité. Hein, C'est fini. Hein. Il n'a plus aucune crédibilité. Hein. Je tire là et même ses électeurs vont... vont, vont, vont ils vont s'en apercevoir. moins que les Mélenchonistes sont complètement cons comme des balais, vous m'excuserez. À un moment, il faut le dire, où ils sont aveugles, bêtes, ils ont de la merde dans la tête. Ou alors, c'est des, des, des gens qui, qui, qui sont corrompus comme lui. Et lui-même, sa propre personne, il est fini. Ah, lui, il est fini. Lui, <rire> il est fini. Lui, dans son parti, il est fini. Il peut prendre la retraite et, et il enterre se cacher dans un trou, et ne plus jamais à apparaître à la télévision. Lui, il est fini. Fini. Donc, moi j'en appelle aux, à ceux qui, vont, qui ont voté Mélenchon et là qui comptaient écouter les ordres de ce type, vous allez écouter les ordres d'un corrompu qui regarde que ses propres intérêts, peur donc de se faire condamner et aussi parce que c'est un carriériste de la pire espèce qui souhaite devenir premier ministre, peu importe, peu importe le gouvernement parce qu'il a fait sous-entendre que même si Marine Le Pen venait à passer il demanderait aussi à être premier ministre donc peu importe le parti pour lui il a rien à foutre il mange dans tous les râteliers il n'y a aucun problème hein. en faisant croire aux gens que lui s'il passe premier ministre il va contrer les lois machin mais qu'il arrête ses conneries ça tient même pas debout son affaire hein. et au final vous allez voter pour un mec comme ça et vous allez écouter ses ordres qui vous dit de ne pas voter Marine Le Pen. Mais je vais vous dire une bonne chose. Moi, si j'étais mélenchoniste, si j'étais un type de, de ce parti-là, rien que parce que ce type nous a fait ce coup de pute magistral comme ça, j'irais voter pour Marine Le Pen. Pas, pour, pas, pour, pas par conviction, pas parce que je l'aime, pas par autre chose. Simplement pour lui, pour lui mettre ça dans la gueule à ce connard. Parce que là, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un coup de pute mais alors magistral qu'il a fait. Alors réfléchissez bien. Réfléchissez bien qui c'est que vous allez voter dimanche. Parce que vous pouvez euh, faire dégager ce bâtard de Macron qui a réussi carrément à. Pas qu'il a corrompu Macron, Mélenchon, parce que ça devait être un corrompu à la base. Parce que si c'était à ça comme idée, c'est déjà à la base dans ta personne, t'es déjà une belle salope, hein, je peux vous dire moi. disant qu'il a toujours caché ses... ce qu'il était réellement, en vérité. Mais euh, au final, euh, en votant Marine Le Pen, donc déjà, vous allez euh, faire chier ce chien galeux de Mélenchon. Parce que là, même si vous êtes mélanchoniste, à ce niveau-là, je suis désolé, votre, votre représentant, c'est un chien galeux. C'est un chien galeux. Je peux vous dire, moi, par exemple, j'avais voté Zemmour. Si Zemmour avait fait un coup de pute comme ça et qu'il avait soutenu Macron, j'aurais dit c'est un chien galeux de la pire espèce, ce type et, euh, et, là, et là, il vous a fait ça. Là, vous pouvez essayer de tourner la cuir dans le pauvre. Si vous ne me croyez pas, vous regardez l'émission, vous regardez la rediffusion, le live, c'est clair, c'est limpide comme de de roi. Je vous dis, il faut avoir de la merde dans les yeux, de la merde dans les oreilles et avoir un cerveau qui a l'état de, de, de légumes pour ne pas s'en apercevoir. Quand le journaliste lui dit, vous avez reçu un appel, donc forcément vous avez un accord, le type, il était tétanisé. Il a eu du mal à revenir dans la conversation. Hein Après, il essaie de dire, mais non, mais non, euh, je suis pas d'accord. Euh, je peux vous dire, moi, je n'ai pas d'accord, euh, je n'ai pas d'accord avec Macron. » Même, il titrait en bas « VFM pour se foutre de sa gueule ». Il mettait « Je n'ai pas d'accord avec Macron ». Ah, tu prends les gens pour des cons. Là, c'est facile à comprendre. C'est facile. C'est parce qu'il a des affaires judiciaires. C'est pour ça qu'il avait été perquisitionné à un an ou un an et demi. Donc, il ne il veut, veut pas être condamné. Et Macron lui a dit « Écoute, mon petit père ». Tu passes à la TVD et tu, fais, et tu et essaies de convaincre les 30% qui votent pour euh, Marine Le Pen de ton parti et les autres qui sont des abstentionnistes de voter pour moi. Si tu fais ça, tu n'es pas condamné. Et après, on verra si tu vas devenir Premier ministre. Même si pour moi, même Mélenchon, il sait qu'il ne deviendra jamais Premier ministre. Non, c'est simplement pour ne pas être condamné. Il, en gros, il vous fait croire dans votre électorat qu'il va, pas, qu va passer Premier ministre, qu'il aura assez de députés pour passer Premier ministre législative et qui pourra bloquer les ordres de Macron. Comme si Macron, pourriture comme il est, qui ne délègue pas du tout la moindre responsabilité, la, le moindre ordre, qui veut commander tout lui-même comme il l'a fait pendant 5 ans, il va aller déléguer ça à Mélenchon ou il va le faire passer Premier ministre. Oui, bien sûr, et les poules les ont des dents et la marmotte et bien, le chocolat dans le papier d'aluminium. Il faut arrêter les conneries. Je veux dire, même un enfant de 3 ans, il comprend ça. Donc, vous voyez, il y avait des gens qui me, qui me traitaient de complotiste, ou d'autres personnes dans mes commentaires qui avaient dit « Ouais, mais Philippot il raconte que des conneries, c'est pas vrai ». il a tapé exactement dans le mille. Et ça s'est prouvé, ça s'est vérifié hier soir, par A plus B. Si vous ne croyez pas, vous regardez l'émission, et vous allez le voir de vous-même. Déjà, ce qu'il propose, ça ne tient pas la route 2 minutes, parce qu'il faudrait qu'il ait énormément de députés... Et ça ne va pas le faire, parce que les, les gens de, du parti de Macron et d'autres partis ne vont jamais voter pour ses députés à lui, donc il ne passera jamais. Donc même lui-même, il sait que c'est de la connerie. Et de deux, il y a eu, il y a eu bien l'appel le soir même, ils ont passé, ils ont passé un accord pour qu'il passe hier soir, à BFM TV, pour dire, votez, Marine le... ben, votez Macron, ne votez pas Marine Le Pen. Là, il, il parlait pour les abstentionnistes de son parti et les gens qui comptaient voter Marine Le Pen dans son parti. Donc, votre représentant est une pourriture de la pire espèce. Si vous ne voulez pas le, le croire, regardez la chaîne, et si malgré tout ça n'arrive pas à vous convaincre, on ne peut plus rien faire pour vous, vous êtes des lobotomisés du cerveau. Voilà. Parce que même moi, je vous dis, si j'aurais été du parti de Mélenchon, je vois ça, je l'ai compris tout de suite. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un du tout du parti de Mélenchon. Mais hier soir, j'ai regardé l'émission, je dis quoi Qu'est-ce que c'est, cette connerie Et là, là, et là j'ai compris vraiment qu'il avait la corde. Même le journaliste l'a compris. <rire> il en rigolait, se foutait de sa gueule, comme vous dites, mais tu prends les gens pour des cons, quoi. Et, hein, il ne sait plus où se mettre. Donc, un conseil que je vous donne, si vous ne si voulez pas passer pour des cons, et justement pour vous venger, de ce type, et de, de l'affront qui vous a fait de vous avoir trompé, allez voter Marine Le Pen, comme ça. De toute façon, je vais vous dire une chose, entre Marine Le Pen et, euh, et Macron, moi je compare ça à une, à une voiture, comme, comme il disait DG, DG de la chaîne Padawan MHD, c'est une voiture qui est lancée à 300 km h D'un côté, vous avez un ravin, de l'autre côté, vous avez l'inconnu. Le ravin, c'est Macron. Vous savez pertinemment que si vous votez, vous allez tomber dans le trou, et, et, et vous allez souffrir, hein, je peux vous dire, moi, pendant 5 ans, bien comme il faut. L'autre côté, c'est l'inconnu. De toute façon, on ne peut pas avoir pire que ce qu'on a déjà. Donc, euh, et au pire que là, oui, après, au législatif, on peut essayer de voir ce qu'on peut, qu peut faire. On peut essayer de voir. Mais ce connard de Mélenchon, moi, si j'étais à votre place, je le ferais dégager et je mettrais l'autre de, de votre partie. Je crois qu'il est, il est, il est roux, là, celui qui parle bien. Celui-là, il a l'air un peu plus honnête. Enfin, il a l'air, maintenant, je me fie tout le monde. Il a l'air un peu plus honnête, il a l'air un peu plus intelligent. L'autre, Mélenchon, hier soir, il avait les yeux exorbités. On aurait dit qu'il avait pris de la cocaïne. Il était excité comme un tari, les yeux exorbités, il racontait que des conneries. Même le journaliste ne comprenait même pas où il voulait en venir, le type. Parce qu'on sait très bien que le Premier ministre, c'est pas, le, pas le, le peuple, parce qu'il dit « le peuple va me voter ». Mais non, non, le Premier ministre, c'est le président qui le met en place. Alors, il compte sur les députés qu'il ait euh, la majorité, parce que comme ça, du coup, le président va dire « Bon, ben, je vais prendre ce Premier ministre-là. » Ah non, il n'est pas obligé de le prendre. <rire> il n'est pas obligé de le prendre. Et d'un et de deux, il n'aura jamais le nombre de, de députés. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, rien que moi, en région Corse, je suis en région Corse, euh, à plus de 30%, c'est Marine Le Pen qui passe. Donc déjà, les députés, ils sont déjà tous acquis à à la cause de Marine Le Pen, donc déjà il les a pas. Dans le nord de la France et dans d'autres parties de la France non plus, en gros Mélenchon il a quoi Il a Marseille, il a peut-être quelques grands vies comme Toulon, Nice, des conneries comme ça, mais euh, il n'aura jamais le, le, le quota de député, il en faut plus de 200 pour qu'il ait, pour, pour qu ait la majorité, donc non c'est de la connerie, non non c'est juste un accord pour pas qu'il soit condamné. Lui-même, il sait qu'il ne sera, sera jamais Premier ministre. C'est de la connerie. Et même s'il venait Premier ministre par un miracle du Saint-Esprit, Macron ne va, va jamais délayer, va jamais, il, va, il va le brider comme il a fait avec son Premier ministre actuel. Il va lui dire « tu fermes ta gueule, tu touches ton argent et tu, tu m'emmerdes pas. » Et il va fermer sa gueule, il va tourner sa veste comme il a fait là. Donc un conseil que je vous donne, juste pour le faire chier, juste pour lui apprendre la politesse à ce, à ce connard de Mélenchon, c'est justement « votez pour Marine Le Pen et apprenez-lui la politesse. » Voilà, je vous remercie les gars, allez, ciao ciao